chier. Ah, c'est bon, plus de 5 minutes. Ouais, tu dis ça tout le temps. Hein. En plus, tu ne voudrais pas y aller, c'est dangereux. Ouais, non, ça va. Il est dans la bagnole.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 Et ensuite, que s'est-il passé Je... Je... Je ne veux... Je... je... je... Hugues La police n'a jamais retrouvé le corps de Daniel. Il t'a jamais expliqué en détail ce qui s'était passé. Il faut que je sache. Pour moi. Pour toi. Ça pourrait t'y santé